Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52 de Stage One, et nous allons parler encore aujourd'hui de Lego Harry Potter, et nous allons continuer l'aventure, c'est-à-dire qu'on avait l'année 1 à 4, et maintenant nous allons jouer à l'année 5 à 7, donc euh, de Lego Harry Potter, donc ils ont, ils ont ça a été fait en deux jeux, donc euh, on va continuer, je vous laisse l'intro. Donc voilà, c'était juste la présentation de TT Game, mais comme je la trouve plutôt sympa. Donc alors tout de suite, qu'est-ce qu'on fait On configure les contrôles comme d'habitude. Euh, la résolution était au max, les contrôles je les fais parce que j'y ai jamais joué encore. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là, euh, même si je connais un peu Harry Potter déjà. Hein. Je veux dire, euh, on y a déjà joué, je veux dire, en année 1-4. Donc, euh, donc ça devrait pas trop changer, mais bon, les contrôles, faut les refaire, puisque c'est un jeu différent donc euh, par contre euh, ils n'ont pas pensé à peut-être faire une sauvegarde ou, ou non donc euh, c'est à dire une sauvegarde entre les deux de, entre les deux jeux donc là ben bah, on fait une nouvelle partie et on commence à l'année numéro 5 et il va y avoir la cinématique le début de l'histoire et donc je vais vous la laisser maintenant Donc voilà, ça commence chez les moldus, donc... Euh donc ça suit un peu l'histoire, donc, euh, donc Dudley se moquait de lui et, euh, et donc euh, Harry s'énerve et bizarrement il se passe, il se passe quelque chose euh, pile poil au même moment, c'est une coïncidence et euh, donc le temps se couvre et c'est pas bon du tout. Donc là bon, on fait un peu de balançoire parce que je vois pas trop l'utilité, ça va pas ressortir des pièces. Donc on retrouve les, les contrôles qu'on avait sur le sur le Lego 1 à 4 les, voilà, les choses qu'on peut bouger, hein, vous voyez les pièces qui sortent un peu de partout. Bah ça C'est typique du jeu Lego. Voilà, pour tirer les poignées puissantes et orange, appuie sur tabulation. Pour choisir Dudley. D'accord. Parce que lui, il a de la force. Donc normalement, c'est lui qui pourra tirer la poignée. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, euh, voilà. On va peut-être pas garder Dudley. On va repasser à Harry. Parce que, parce que Dudley, il est un peu... Il est un peu inutile, on va dire. Il n'a pas vraiment de pouvoir, ni de quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Détruit l'épave de la voiture. Ouais. J'arrive plus à la détruire. Il s'est rien passé. À part des pièces. Détruit l'épave de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce conseil hum, Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire dans le coin Non, j'ai dû merder quelque part, non non, je sais pas. Non, je peux pas retirer sur la voiture, ça fait rien du tout. Il y a absolument rien à... Et lui, qu'est-ce qu'il va nous faire lui hmm, Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut m'échapper. On part avec Harry. Ah, ça fait rien du tout, hein. Il détruit les pâles de la voiture. J'aimerais bien pouvoir la détruire. <rire> on commence mal, on commence mal l'épisode. Seuls les poignets. Pourquoi ils m'ont parlé de poignées, là Il n'y avait rien. Rien du tout. Il y aurait pas... Ah, bah, elle est là, la poignée. Ah, énorme blague. Elle est là. D'accord, en fait, elle était apparue quand on a tiré sur la voiture. J'avais rien vu du tout. J'avais pas fait assez attention. J'étais occupé à. à parler de Harry Potter. On va dire ça. Donc voilà, tac tac tac tac tac. Alors, une poignée, encore une poignée, putain. Y'a elle partout. Alors, on repasse sur Harry Potter. On ramasse tout ce qu'on peut. qu'est-ce qu'il faut faire là voilà, on tire sur ça, tomber et l'autre là-haut, il faut refaire le même coup, hop là ils sont tombés, en gros je récupère les Lego et je vais devoir monter avec, pour me faire un escalier en fait, je les empile, on va bah, utiliser les gros, ça sert à rien de... de se casser la tête, voilà, hop là, juste pour pouvoir monter, et cinématique <rire> uh -huh. Yeah. Ah. Huh. Donc on nous redonne la main Et là il y a plein des pièces de partout Et on peut contrôler donc le perso De haut en bas de, de droite à gauche euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah j'aurais bien aimé récupérer ce qu'il y avait en bas. Oh. <rire> Les pièces bleues toujours un peu, un peu au centre. Un petit passage sans pièces. Peut-être pour qu'on voit le bateau. Et on continue, on récupère des pièces. Tac tac tac tac tac. Est-ce qu'on est qu peut se taper un, un bord de quelque chose Je ne pense pas. Ça nous éloigne automatiquement. Ah mais c'est quand même bien fait ça. Ils ont, ils ont bien assuré en faisant ça. C'est sympa, 23, oula, ça, ça c'était une belle pièce je vais gagner dix mille d'un coup. On ouais, a donc une version un peu détournée de l'histoire, c'est-à-dire que normalement on se attaqué attaquer par... Euh par vol de mort et, et, et quelques manges morts en plein. On était en, en train de voler. Normalement, on atterrit chez les Weasley directement. Euh, il me semble. Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je vous raconte Oui, sur la sur la course-poursuite, normalement, on est censé euh, se faire courser. Donc là, bah voilà. Tout de suite, on voit les cercles qu'il nous faut. Là, il faut. là, il fallait empiler le truc. Donc, donc je l'ai fait sans le dire, mais euh, ça, semblait, ça semblait automatique. Si vous avez déjà vu le premier épisode. Vous savez comment ça marche Non voilà on détruit un peu tout, on détruit un peu tout ce qu'on fait Donc là oui pour dire par rapport à l'histoire euh, On est tombé parce que l'autre a eu son balai qui a fait voilà, on sait pas trop quoi bon, on, sait, on connaît pas trop la raison Là on a l'un qui est bloqué au milieu Et on a les trucs qui, qui sont allumés là mais euh, ça veut dire quoi Est-ce qu'il faudrait tous les retourner Ouais, je ne sais pas. L'autre, il est quand même en train de, de, de mourir, là. vraiment. Il est coincé dans un, dans un machin d'eau. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'air pour respirer. Bon, comme nous sommes des Legos, on va dire que c'est pas très grave. Ah, je ne sais pas du tout comment je dois faire pour me sortir de ça. Pour le sortir de là. Je ne sais pas. C'est une énigme, encore des énigmes. De toute façon, c'est tout un ces jeux-là. C'est des énigmes, et des énigmes euh, en veux-tu, en voit là. Donc quand je mets lui... Il se retourne. En fait, ça retourne la statue, mais, euh, mais il ne se passe rien de, de spécial. Alors quand je retourne celle-là, lui, il retourne celle-là. Mais il manque les deux autres là-bas qui sont encore retournés euh, vers là. Dans le sens. Est-ce qu'il faut, est qu faut switcher entre les personnages pour, euh, pour y arriver non parce qu'on fait toujours la même chose en fait ah, c'est le genre de casse tête où vous pouvez vous, vous passer un, un petit moment avant de trouver Avant de trouver comment on fait en fait Parce que des fois c'est tout simple c'est tout, tout bête Et là je sais pas du tout comment Comment on pourrait faire ça Bon bah tant pis On va continuer un petit peu Alors qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas, on peut y on aller dedans. Ah oui, voilà. Il fallait changer. Il faut le réducto pour détruire. Voilà. Et le réducto, c'est lui qui le connaît, c'est pas moi. Voilà, ça nous fait quoi Ça nous fait un marteau. Un marteau qu'on porte. Ah, il y a quelqu'un là-haut. Ouais. Donc le marteau vient de se tomber par terre, génial. Hop, là, il a atterri là où on l'avait mis. L là où il est apparu. Donc on va le, essayer de le poser, voilà, ça y est. Hop là. Il est tombé. Oh, une pièce bleue. Voilà, 31 000. Qu'est-ce qu'on a là On a des tuyaux de rosage. Tuyaux de rosage, qui mettent en route la rosage, tout simplement. Génial. Ils vont pousser des fleurs. Quand vous détruisez les fleurs, il y a des pièces dedans. C'est vicieux parce que... Ça sert, à, ça sert un peu à rien à part faire pousser des fleurs qui vous donneront des pièces. Donc, euh, ouais, c'est celui qui veut récupérer les pièces. Donc là, on a un, apparemment, on a un objectif de personnage. Ah, vous voyez, tiens, bah, le bonhomme qu'on vient de libérer, il, il allait se mettre et il retourne la statue. Donc, euh, quelque chose me dit qu'il faut retrouver l'autre, le dernier bonhomme. Il nous manquait. Alors, il y a quelque chose là-dedans, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un, un personnage à débloquer. Je ne sais pas comment aller dans la poubelle. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Hop, ça, ça se met là. De toute façon, ça, ça clignote, ça brille, là. Il n'y a pas 36 solutions, voilà. Ici, allez. Donc, ça fait quoi C'est une plante, une plante Une plante disqueuse Ok. Ok, tout à fait. Hop là, donc le bonhomme est apparu, donc il va aller... Regardez, il va tout droit retourner la statue qui nous manquait. Donc moi je retourne celle-là, et l'autre il retourne celle-là, et on va débloquer le personnage. Et voilà, il est débloqué. Donc c'était Folloy, tout simplement. Folloy euh... a perdu sa canne, trouvez-la. Où est la canne de Folloy il me semble pas avoir croisé le canne depuis qu'on a commencé. Hop, encore un tuyau. Fait pousser les plantes. Alors qu'est-ce qu'on a là On a un bateau. D'accord, on peut monter dedans, c'est super. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est super. là voilà, il a perdu sa canne. Ah mais d'accord. Je viens de m'apercevoir que je, je suis passé à côté de la canne au moins dix fois. En fait, non. Non, il me semblait que je l'avais vu, mais non. non. Bon, bah tant pis. Ah, et, et souvent qu'elle n'est pas cachée, là, ici. Ah il y a encore un tuyau ici. C'est la rose. Et la canne, elle est là, et je suis trop con. Voilà, merci, hein, pour vous pouvez vous en apercevoir, Je suis passé à côté, c'est bien ce que je pensais. Appuyez sur X, voilà, donc en fait, oh, bah, tout simplement, elle était là. Donc on passe sur Folloy. Ils sont tous sortis dehors, ils attendent là-bas, et il y a un gros cercle rouge. Ils attendent que je tape dedans, je pense. X, c'est parti <laughs> huh? Mm. <laughs> huh? Ah! Ah! ah. Mm-hmm! <laughs> huh? <laughs> <laughs> hmm! <laughs> huh? <laughs> mm.